Je le vois diamant. Je vais euh, je vais partager avec vous des principes à nouveau. Je me rends compte que malgré toute votre volonté, beaucoup d'entre vous, euh, vous n'êtes pas en train de voir l'argent venir et vous n'êtes pas encore riche. Devenir riche, c'est très facile. Super, hyper facile. Bonjour, bonjour, bonjour, c'est peut-être la première fois que vous me regardez. Je suis la reine Jocelyne, ok? J'ai été choisie par Dieu pour vous parler aujourd'hui. Je suis envoyée dans votre vie pour vous changer. Changer votre environnement. Que vous sortiez de votre todi du quartier pauvre où vous êtes. Et que vous vous retrouvez dans les plus grands appartements, les plus grands immeubles de votre ville vous puissiez être reçu par les présidents de la République. Que vos rêves s'accomplissent. <coughs> Bien sûr, on a tous des peurs. On a des peurs qui euh, s'incrustent à l'intérieur de nous. Et quand vous dites que vous voulez changer, vous allez devoir constamment travailler sur vous. Ok? Quand tu penses que c'est bon, je me suis fait mon premier euh, 100 000 euros. Voilà. C'est là que tu ne fais que commencer. Donc, la richesse est possible pour tout le monde. Il y a juste des choses qu'on nous a apprises dans l'enfance qui nous bloquent. Des choses qu'on a vues autour de nous qui nous bloquent aujourd'hui. Donc, je vais en continuer à essayer dessus parce que c'est la répétition qui va vous aider. Donc, nous allons commencer par une petite méditation. dans la présence, l'assistance de nos ancêtres. Appelez vos grands ancêtres. Je leur demande la sagesse. Je vais chasser toute mauvaise onde, tout mauvais rêve que vous avez fait cette nuit, toute situation que vous avez essayé de changer dans le passé et qui est revenu vers vous, plus violente qu'avant. J'enlève cela de votre esprit pendant que j'enseigne. Je demande l'assistance de vos anges gardiens. Que mes paroles résonnent dans votre esprit et que ça pointe les zones d'ombre que vous aviez. Que vos peurs se dissipent pendant que je parle. le chemin que vous avez toujours cherché pour devenir super riche et heureux vous soit montré pendant que je parle. J'enlève l'orgueil de votre cœur. Tout orgueil qui vous fait <coughs> qui vous bloque, mais que vous ne savez même pas. Que vos fautes et vos erreurs vous soient montrées pendant que je parle. Je demande aussi un éveil. Une conscience chez vous. Que lorsque je parle, mes paroles soient comme un couteau qui va percer, séparer votre âme de votre esprit, de vos émotions, de vos pensées. J'appelle votre conscience pleine. Que pendant que je parle, vous soyez en pleine conscience en ce que je dis. Viens vous sortir de l'esprit de pauvreté qui fait que vous cherchez seulement le boulot tout le temps. Vous voulez travailler pour quelqu'un pour 50 000 francs. Que votre estime de vous se révèle réellement pendant que je parle. Que vos désirs les plus profonds vous soient accordés pendant que je parle. Vous aurez besoin d'une feuille pour noter pendant que je parle aujourd'hui. Cherchez un papier. Je déclare que toutes les activités que vous avez essayées et qui n'ont pas marché jusqu'à aujourd'hui se concrétisent par la prochaine action que vous allez mettre sur pied. Que votre prochain business soit le business qui va vous rendre millionnaire en euros, milliardaire en francs CFA. Je vous réveille de tout sommeil, spirituel et physique. Ceux qui dorment trop, l'esprit de paresse. Ceux qui pensent que c'est une autre personne, vous attendez une formule magique pour vous, pour vous sortir de là. Je vous sors de, cette, de, de ce sommeil dans lequel on vous a mis. Vous-même, vous vous êtes mis. Que les paroles que je vais dire enlèvent toute épée qu'on a piquée dans votre cœur. Toute douleur. Vous avez fait confiance en des gens. Ils ont porté votre trajet. Ils sont partis avec. Vous avez fait confiance à un homme. Il a porté votre trajet. il est parti avec. Que cette douleur s'estompe. Et que vous vous leviez de cette douleur. Pour avancer. Je viens vous fortifier. Voilà. Nous déclarons que tout ce que nous avons déclaré ici est déjà accompli. Caché. Mmh, mmh, mmh. Il y a des choses cachées qui vous empêchent d'avoir du succès. Il y a des choses cachées à l'intérieur de vous, des fausses croyances. Quand vous allez quitter ce direct. Je voudrais que vous ayez une chose que vous avez retenue, une que vous allez appliquer aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre de choses que tu connais. J'ai euh, la formation de coach que j'ai lancée depuis une semaine déjà. Et l'une des choses que j'ai dû briser chez ces personnes qui sont dans la formation, c'est le mindset de je suis là pour noter. Je donne les devoirs l'autre jour. Je donne un ensemble de vidéos de regarder de faire et de faire les devoirs. Je te dis que je voulais avoir tout regardé avant de faire. Votre problème, c'est le manque d'action. Vous connaissez déjà. Vous pouvez conseiller quelqu'un que fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, tu deviens riche. Mais vous-même, on n'est pas riche. C'est l'action qui vous tue. Donc, que de tout ce que je vais dire ici, que vous puissiez prendre une au moins qui va rester. Donc dans 15 ans, tu vas dire que le, jour, le, le, le, le 20 juin, j'avais, elle m'avait dit telle chose, c'est resté dans ma tête. Voilà. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez autour de vous, il y a des gens qui ont votre âge. Que ça fait déjà 5 ans qu'ils sont millionnaires en euros. Il y a des gens qui ont votre âge, ont construit 5 immeubles. Même moi, il y a des gens qui ont mon âge, ils ont construit 5 immeubles. Donc je suis en retard. Et pour que tu comprennes, parce que nous sommes dans la meilleure des époques avec le développement personnel qui a pris tout le monde entier les choses que vous dites maintenant ça c'est des choses qu'avant tu devais payer partir d'un séminaire à Washington qu'on te dise maintenant tu restes à Bayangam, ça vient te trouver à Bayangam ça veut dire que le, le succès est en train de s'étendre partout tout le monde peut devenir superge et quand je quittais le Cameroun je me rappelle en 2006 il y avait des choses par exemple au Cameroun qu'on disait, voilà, pour être riche dans ce pays, il faut connaître quelqu'un. Pour être riche dans ce pays, il faut... Et on avait grandi avec cette sensation à l'intérieur de nous, que je ne peux pas devenir quelqu'un. Et quand tu penses, ok, je vais construire un immeuble, non, son père a l'argent. C'est pour ça qu'il a construit l'immeuble. Il est parti dans une grande école parce que son père avait l'argent. Son père a pu payer pour lui. Oh, Son père a pu... Et ce sont les choses qui nous bloquaient depuis notre jeunesse. Donc tu grandis, tu as 40 ans aujourd'hui, mais tu penses que c'est seulement là, la, la, ok, comme elle était partie en bank, c'est seulement elle peut avoir du succès parce qu'elle est partie en euros. Rien ne me différencie de vous. Si ce n'est ce que je connais et ce que je fais, il y en a parmi vous, vous êtes couchés dans votre chambre, vous n'avez pas ce que vous allez faire à 10 heures, vous n'avez pas ce que vous allez faire à 14 heures, vous n'avez pas d'objectif financier. Donc pour que tu aies du succès, il faut que tu commences à croire que toi-même, tu peux. Pas en parler vaguement. Ah, je sais qu'elle peut pas mourir pauvre. Tu as 69 ans. Arrête. Tu dois être concret. Et pas mourir pauvre. Non. Dis-toi plutôt que dans six mois, j'aurai tel son argent. Donc votre premier problème, c'est que vous ne croyez pas. Vous devez vous débarrasser des anciennes pensées. Débarrassez-vous des anciennes pensées. Même si tu m'écoutes dans ta poche, tu n'as que 5000 francs CFA. Dans ton compte bancaire, tu as 50 euros. C'est tout ce qui te reste sur la terre. Et tu as même les dettes. Donc tu as moins, moins, moins. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Et ton attitude, ta croyance qui va te permettre d'avoir. Première chose, crois que tu peux. Donc écrire ici là, je peux devenir riche. C'est une force qui doit venir de l'intérieur de toi. Parce que la richesse, c'est de l'intérieur, vers l'extérieur. Tu vois, tu crois. Après, tu restes comme ça, d'autres viennent encore à s'ajouter. À d'autres idées. Tu es partout comme ça, les idées ne font pas venir. Les idées ne font que venir. Parce que tu as cru. Donc, écrivez « Je peux devenir riche. » Écrivez maintenant « Je vais devenir riche. » Tu parles de la possibilité. Il n'y a qu'une personne qui a écrit. Alors que j'ai 130 personnes connectées. Tu parles de la possibilité. Maintenant, tu sais que tu vas. C'est-à-dire, ça va arriver. C'est comme si tu as 30 ans. Tu sais qu'il suffit juste que je reste en vie. j'aurai 32 ans. Il suffit que je reste en vie, j'aurai 33 ans. Donc ça va arriver. Je peux devenir riche. Je vais, ne mets pas je dois à Valter, laissez-moi ça. Laissez, écrivez ce que j'ai dis. Quand tu mets je dois, ça veut dire d'abord que tu crois que tu ne peux pas, maintenant tu veux te forcer. On ne se force pas ici. Je vous demandé de chercher un papier pour écrire. Donc n'ajoutez pas que je serai... Je peux devenir riche, donc c'est possible. Maintenant, je vais. Ça veut dire que comme je marche comme ça, quand tu prends la voiture, tu mets le tom-tom, la destination. Oh, tu pars ou tu dis que je vais à Douala, je vais à Londres. Je suis peut-être à 70 km de Londres. Mais comme je suis en train d'avancer là, je pars à Londres. Écoutez bien, vos mots vous guettent ou ça vous arrange Laisse la persuasion, Pierre. Laisse. Tu n'as pas besoin d'être persuadé. Tu peux te persuader. tu restes pauvre dix ans. Et c'est ça votre problème encore. Vous n'aimez vous n'aimez mon truc que vous connaissez. Vous avez sa vie, tout le monde. Ah, je connais tout ce qu'il y a même. Il y en a qui parlent, qui vous dit, ah, que je connais bien. Tu connais, tu vois. Pourquoi tu n'as pas l'argent dans ta poche? Ta vie va changer quand tu vas comprendre que ce n'est pas tout ce que je connais. Mais je dois respecter les étapes. Les étapes. Les étapes. Le succès, c'est les étapes. Je peux devenir riche. Je ne me vois plus comme une pauvre petite fille que mon père ne m'a pas aidé. Ma mère était morte quand j'étais jeune. Oh, je suis arrivée en Europe, je n'avais pas les papiers. Voilà, j'ai fait 10 ans sans papiers. Voilà. Non. Peu importe là où tu es. On m'a parlé une fois d'un monsieur en Angleterre. Un Nigerien. On a raconté cette histoire peut-être en 2015. Le monsieur est arrivé en Angleterre, il, avait pas, il a perdu son titre de séjour, ses papiers. Il arrive, à cette époque-là, tu pouvais faire le conteneur sans, sans avoir besoin d'avoir des papiers. Parce qu'en Angleterre, à un moment, il y, avait des, il y avait une époque où on pouvait, tu arrives comme ça, tu veux louer la maison. On ne demande pas tes papiers, on ne demande pas le, le, la carte d'identité ou le passeport, on te loue la maison comme ça. Donc, le monsieur a commencé à se balader, à acheter la marchandise, à acheter. Il envoyait les conteneurs. Il envoyait les conteneurs au Nigeria. Chaque mois, il envoyait. Et il était tellement euh, discipliné. Il gardait tous les reçus d'envoi. Tous les bordereaux de paiement. Pouf! À un moment, il reste. Il voit son banquier. Parce que quand il est arrivé la première année, il avait ouvert le compte. Son compte avait tellement évolué. Et à une époque, c'est maintenant qu'il demandait les papiers tout le temps. Quand tu ouvres le compte il pouvait me faire huit ans avec toi sans te demander tes papiers. Donc, il est volé avec la banque. À un moment, la banque lui a proposé le mortgage. Le mortgage, c'est... Donc, lui a proposé d'acheter une maison. Donc, étant donné que ses finances, sur au moins 5 ans, c'était constant et ça grandissait. La banque lui a donné la maison. Il prend la maison et il commence à payer. Donc, à un moment, il a les problèmes avec l'immigration. La police voit, voilà, tu n'as pas les papiers, on va te déporter. Il dit à la police, attendez, s'il vous plaît, je veux vendre ma maison avant de partir. La police dit que quoi hein? Il dit, oui, j'ai la maison. On dit, « nous que c'est ta maison. Il sort toutes ces transactions sur les cinq dernières années. Il leur montre qu'il faisait le compte des contenaires. Il achetait la marchandise, il se dissipé, il payait les taxes. Vous savez ce que les blancs ont fait On leur donnait le papier. Si tu peux venir dans notre pays, tu achètes la marchandise, tu, tu fais du business, tu payes les taxes, tu payes la maison. Tu vas les papiers, tu, prends de tu vas nous donner l'argent. Quelqu'un va dire, ah, moi je n'ai pas les papiers, c'est pour ça que je ne fais rien. Je vous connais avec les, je vous connais avec les excuses. Je n'ai pas, je n'ai, je n'ai, je n'ai, je n'ai. La situation dans laquelle tu es là, il y a quelqu'un qui a fait ça. La dernière option, entre dans la voiture, tu peux devenir riche, c'est fini. Donc, je vous ai dit que la première chose qui vous dérange, c'est que vous ne croyez pas. Vous ne pensez pas que c'est possible. Donc, vous devez déposer vos situations-là. Laissez ça. J'ai quatre enfants, tu ne comprends pas. Ok. Donc, ma connexion est un peu déconnée tu commences à croire que tu peux et tu comprends que tes circonstances extérieures, tout le monde vit ça. Maintenant, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont appris à voir au-delà de leurs problèmes, de leurs circonstances. Merci pour les cœurs et les partages. Votre troisième problème, c'est que votre votre vous n'avez pas le désir. Il y en a parmi vous. On vous manque de respect chaque jour. Tu es dans la maison de ta grande sœur. Là, là, comme tu m'écoutes, tu vis chez ta grande sœur. Tu vis chez le père de tes enfants, et il y a une autre femme qui vient souvent à la maison. Mais tu ne peux pas partir quelque part parce que tu n'as pas l'argent. confortable te voilà souvent elle vient et te trouver même au canapé comme ça là elle dit pour s'asseoir et voir la télé avec toi et pas mal de télécommerce change tu peux prendre le téléphone monsieur parle au téléphone avec elle devant toi tu ne peux pas parler tu ne peux pas partir parce que tu es bloqué là où tu es tu n'as pas encore assez souffert on t'a pas encore assez manqué de respect On ne t'a pas encore. Écoutez, Nathalie, tu on ne t'as pas encore manqué de respect. Laisse. Toute situation dans ta vie que tu tolères, ça va rester. Et pour changer de niveau, tu dois être radical. Genre, je porte mes choses, je n'ai pas dormi dans la rue. Je quitte, je quitte, je quitte de Ouais. Quand Joseph a fui la femme de Potiphar, elle a pris son habit. Il a retiré, il dit que reste avec. Reste avec. Et pas acheter l'autre. Même sans avion on vidéo Votre problème, c'est qu'on ne vous... Il dit qu'un, vous n'avez pas... Vous n'avez pas encore assez manqué de respect. Quand la goutte va déborder que tu tu vas laver tes mains. Sandra, si tu peux envoyer... M.T. n'envoie pas ses 200. Si tu n'as pas envoyé 200, tu envoies. Tu laves tes mains, tu dis que c'est fini. I am done with this. I am done with this. Et cette situation doit devenir ton carburant. Ça doit devenir ton carburant. Parce que quand tu, es dans, quand tu te retrouves dans la rue, ton problème maintenant quand tu es dans la rue, c'est que tu dors. Tu es dans la rue, tu dors. Ouais. Ah. Est-ce que, est que tu peux me donner 100 francs? Euh, Est-ce que tu te retrouves dans la rue 20h, 20h30, tu es de toquer dans les maisons. Je peux balayer le sol, je peux, je peux cultiver le champ. Vous avez quoi comme boulot que je peux faire Vous n'êtes pas assez désespéré. Tu dois tu peux accumuler 5 boulots. Le matin, tu fais fou les béni, tu vas déposer la boutique avec les croquettes. Euh, à 10h, tu es te train de faire le, le ménage chez quelqu'un pendant 2h de temps. Tu finis à 12h. À 13h, à 12h30, tu te retrouves euh, en train de chercher les enfants de quelqu'un à l'école, tu viens les ramener à la maison. Après, tu peux pas pour la personne que tu as, à, à 17h, tu te retrouves euh, en train de brûler le poisson avec une femme au quartier. Vous êtes trop confortable. Tu crois que qui va te donner la jambe depuis que tu l'as Qui t'a Qui t'a donné Tu vois ce une idée vient à ta tête. Et il l'espace là, tu peux... Va subir la femme là, tu demandes tu peux vendre devant sa boutique. Le demain tu passes là-bas, tu regardes. Après, demain, tu passes. L'esprit t'a même dit que tu viens me demander le travail. Hein. L'esprit t'a dit de venir chez moi demander le travail. Tu me regardes chaque jour. L'esprit t'a dit que quand t'as la reine, tu dis que je sais faire ça, ça, ça. Te voilà toujours. Hein. Regarde toujours. 200 francs de dîmes. Ça veut dire que tu as 2000 par jour. 2000, et tu me suis. Tu sais ceci, Même mes employés n'ont pas de mise à jour. Tu dois arriver à un niveau où tu es prompt à agir. vous la reine nord Tu as une idée à 12h. 12h10. Tu es en chercher les gens qui vont t'amener la marchandise pour que tu vends. Tu es en train de te aux portes. Tu envoies le message à 50 personnes. Que je recherche le boulot. Je cherche le boulot. Vous voulez pas un baby-sitter Vous voulez pas un secrétaire. Vous voulez pas. Ouais que que Oh Seigneur Oh Seigneur La pauvreté doit même te dire que vraiment la fille, c'est la pardon chassons-là. Elle est neuf. On te bloque n'importe comment, tu dois te faire quelque chose. On te bloque n'importe comment tu fais quelque chose. Tu vas en l'eau Alexandrine, ne me contacte pas, tu as compris? N'importe quoi. Et tu demandé d'être décontacter. Vous croyez que l'esprit vous donne les solutions, comment? Ce sont les idées. C'est vous que vous avez la sorcellerie. Que je suis resté comme ça là, et puis le ciel s'est obscurci. Et puis le, le, un ange est apparu. Il m'a dit va demander le boulot à la reine. Et puis j'ai entendu les gens chanter. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Va demander le boulot à la reine. Vous êtes bête. À 5 heures, tu es dans ton lit. L'esprit te donne une petite idée. Bam! Fais les petits trucs, là, que tu vends. Fais ça là, que tu vends. Celui qui n'est pas à son compte sur quelque chose, que tu attends que ton agent vienne se manquer de quelqu'un, tu es dans le trou. Tu vas rester dans le trou là pour toujours. Tu as besoin d'avoir quelque chose que tu vends. Tu sais que si je vends, j'ai mon bénéfice. Peu importe. C'est pour ça que les gens qui sont dans les marketing de réseau, je ne vous en veux pas. Allez, prenez les produits des gens la vendez. Vendez. Que tu sais que si je me lève aujourd'hui, je ne parle pas à 10 personnes. Si parmi les 10 personnes, trois personnes achètent les produits et le bénéfice il soit de ça de 3-3 000. À la fin de la journée, j'ai 9 000. Demain, comme j'ai 9000 là maintenant, il me faut... va bah tu recruter encore d'autres personnes, tu leur montres comment ça fonctionne. Si j'ai 9000 et que mes vendeurs aussi ont encore, ont encore 5 000 de bénéfices, écoutez, réfléchissez. Même si tu viens pas les produits chez moi, tu pars, tu vends. Chaque produit que tu vends, toi, t'as pas sous ça. Combien de membres de votre famille vous connaissez, je ne vous le montre pas. Achète -le, les produits, ça va t'aider. Quand la personne achète les produits de 15 000$, je donne ta part sur ça. ça. Même le crédit pour mettre, pour regarder la vidéo, si tu payes, non? tout se paye. Quatrième facteur que vous devez mettre, vous devez prendre de grands engagements. Là où vous êtes là, votre loyer c'est quoi 15 000 au mois. Je pense que les engagements qui restent comme ça. Là. Parfois ils disent que hey maman, je vais payer comment. Les loyers, c'est les loyers que je paye dans au moins deux pays ou trois pays. Ça dépasse 2 millions. Donc mentionnons seulement le loyer. Les employés encore. L'autre est ça. parfois tu restes comme ça, quelqu'un te dit j'ai une opportunité de business ici apporte un million un million que tu as mis à la, dans, dans ta cotisation là. tu avais prévu qu'avec un million là, tu devais partir euh, acheter ta voiture au début vous devez penser ceci les millionnaires l'argent que vous voyez tourne là 70% de cet argent ce n'est pas pour eux mais pour aller prendre l'argent là, ils ont dû aller avec leur part d'argent quand même. Beaucoup d'entre vous fuient le crédit à la banque. Vous fuyez les crédits. Coca-Cola, Nike. Allez voir les grandes compagnies là. Cherchez sur Anni, Caterpillar par exemple. La dette de Coca-Cola, c'est un truc comme 16 milliards de dollars. Parce qu'ils savent qu'on doit mettre la pub partout. Dans tous les villages de la, de, du monde, où on connaît Coca-Cola. Même Nike. Non. Vous fuyez les dettes. Si aujourd'hui, tu as 100 millions de francs CFA, quand ils faisaient la formation avec les mes coachs là toujours. Je leur dis, si si on te donne 20, 000, euh, 20 millions de francs CFA, ou si on te porte 30 000 euros de dépose, qu'est-ce que tu ferais avec Elles sont restées comme ça. C'est là, là qu'elles sont rendues compte qu'elles n'ont pas de projet. Là où tu es là, tu n'as pas les projets. c'est si la banque qui te dit que prendre 100 mille euros, pas que tu vas acheter la maison, parce que la mentalité de pauvre te fait croire que prends, tu prends la maison, tu tu loues là, enfin, tu, tu prends l'argent, tu mets dans la maison, tu habites dans la maison. C'est pas la folie hmm? Tu aurais pu prendre l'argent, aller investir. L'argent, là, couche chaque jour. L'argent que ça accouche, tu peux rembourser la tête avec. ce qui est au dessus Supposons, que tu prends un crédit de 20 millions à la banque. Tu établis un business qui va te rapporter 5 millions le mois et que tu es censé rembourser 3 millions le mois à la banque. Voyez, voilà calculs. Ce business a te rapporté sur un an 5 millions le mois. Ça veut dire qu'au bout de 10 mois, tu auras 50 millions. Vous comprenez? La banque, tu l'auras remboursé au bout de... Tu rembourses 3 millions et qui t'ont donné un bénéfice, de un intérêt de peut-être... Tu as pris 20 millions, tu vas rembourser 22 millions. <coughs> Divisons 3 millions la Ça fait 7 Ça veut dire qu'au bout de 7 mois et demi Le crédit de la banque sera ramoussé N'est-ce pas Et en 7 mois Si tu as 2 millions chaque mois Tu auras déjà mis au-dessus au de, de cet argent Tu as ramoussé la banque Tu auras déjà tes 14 millions Et le prochain mois qui est le 9 e mois Tu vas prendre Et mettre dans ton compte 5 millions au-dessus de tes 14 millions. Donc, à partir du 8e mois, tu te retrouves avec 19 millions. Donc, tu as pris 20 millions à la banque. Tu as pris 4 mois pour le rembourser, l'argent, ou 5 mois, ou 7 mois. Et quand tu les as remboursés, tu as maintenant un business qui coule et qui te génère de l'argent. Ça augmente ta crédibilité. Le prochain crédit que tu prends à la banque, ce ne sera plus 20 millions. Ça sera au moins 50 millions parce qu'ils vont voir que chaque mois, au lieu d'avoir les 2, 2 millions ou 1 million qui rentrent avant, tu te retrouves maintenant avoir seulement 5 millions qui rentrent dans ton compte. Ça augmente ta crédibilité. Quand je vous amène vos oreilles, si ce n'est vos yeux. Le problème aussi que vous avez, le cinquième problème, c'est la foi. La Bible dit que la foi vient par l'écoute et l'écoute de la parole. Les paroles que vous écoutez vous découragent trop. Vous êtes en de maintenant, vous êtes en train de monter, non Quand vous m'écoutez, vous, vous vous voyez en train d'avoir 20 millions, non Vous vous voyez en train d'avoir 50 millions, non Le problème qui fait que vous n'ayez pas ça, c'est les paroles que vous écoutez. Tu viens, tu m'écoutes aujourd'hui. À 10h, tu vas en train une femme qui va se plaindre. Hum? À 13h, tu vas en train de faire au Congo ça pendant deux heures de temps avec une tes amis. À 17, tu seras sur la page d'une combo ça, sur la page ici, quelqu'un qui fait les congossa ça. Ce qui fait que toute l'énergie que tu viens d'accumuler là, ça va se dissiper. Là, vous êtes dans l'énergie de 10 millions. Quand vous m'écoutez là, vous êtes dans l'énergie de 10 millions. Si tu arrives à garder l'énergie ici, 24 sur 24, je t'assure, ton argent va venir. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Après, tu vas aller sur TikTok, tu vas regarder, tu vas passer deux heures sur TikTok. Après tu vas aller, il faut que tu ce que tu vas manger. Tu vas passer trois heures de temps pour faire ta nourriture. Aïe! Maman! Prends 5 tu vas acheter un chou au restaurant, tu manges. Trois heures de ton temps, tu sais ce que tu peux gagner en trois heures de temps. Voilà les mentalités qui vous perdent. J'espère que vous avez noté sur le papier. Je suis là pour vous rendre riche ce matin. <coughs> Donc les paroles que vous écoutez et que vous vous répétez vous-même, c'est ça qui vous détruit. Tous tes cousins avec lesquels tu parles, ton mari même, il ne croit pas que c'est possible. Dès que tu dis 15 millions, ton mari dit « Tes enfants il a de toi chaque nuit. Même son sperme te donne déjà son énergie. Les gens que vous écoutez. Testez la sensation que vous avez quand vous écoutez ces personnes. Quand tu écoutes, ton ADM fait comment Ton sang fait comment Certaines de voir qu'on m'écouter. c'est comme si, vous, comme si on, a, on a fait votre sang sans degré. C'est comme si on sent toujours bouillonnant à l'intérieur de toi. Choisis une, deux personnes. Quand tu écoutes les gens là, comme ça, là, oh. Tu attaques la journée comme ça, 200 000, 300 000 tombent le jour-là. 500 000. On, soyez sélectif sur ce que vous écoutez. Moi, j'ai une règle de base. Est-ce que ça donne l'argent? Oh, tu vois, telle personne a fait comme ça. Oh, j'écoute tel. Que tu sois le meilleur prédicateur de la terre. Vous avez souvent les, les fausses discussions sur... Oh, Jésus était noir. Jésus était blanc. Oh, les noirs sont les plus forts. Oh, tu parles de tout ça, tu es pauvre. Tu parles de tout ça, tu es pauvre. Vous avez les discussions qui ne vous aident pas. Tu sais, les affaires dans le pays, si c'est dur. Hein? c'est début, Alors que je viens d'écouter la reine Jocelyne, je t'ai dit que c'est possible d'avoir 20 millions. Donc, voilà, dans 30 minutes, tu seras avec quelqu'un là-bas. Hein? Ah, maman, on essaye ça va, ça va aller. Toute la vibration que tu veux de prendre tu vas aller jeter ça dedans tout à l'heure. Tout à l'heure là. Je vous, connais, ouais, je vous connais. La foi vient par l'écoute des paroles. S'il n'y a personne à côté de toi, écoute-moi. Après, tu t'écoutes toi-même. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je vaux plus que ça. Il faut beaucoup de foi pour que tu doubles tes prix. Que tu dises que telle chose qu'elle faisait à tel prix, et maintenant c'est tel prix. Tu ne veux pas, tu laisses. Les clients, tu te prends pour qui? Tu vas en mal ailleurs. Partez. Partez. Partez. Vous savez même à qui vous avez affaire? Je suis la reine. Est-ce que vous savez que c'était difficile pour moi de croire que je suis la reine Jocelyne? Moi, la reine lumière, que vous voyez. D'abord, j'étais dans des relations avec des gens qui ne me considéraient pas. Qui ne se considéraient pas enfance, j'ai grandi avec ma grand-mère qui me disait tout le temps oh, oublie, oublie, hein, ne crois même pas que ne crois pas que tu peux un jour ne prétends même pas que ne crois même pas que n'ose pas croire que l'argent de ton père tu peux avoir ça et mon père avait beaucoup d'argent quand moi je grandissais ce qui fait que j'ai tout grandi en disant tu pas, ne demande pas trop, de ne demandez de pas trop. De vous devez vous guérir vous-même, c'est votre boulot, pas celui de votre mari, pas celui de votre père, ni votre fille, ni mon boulot. Je mets le contenu, si tu regardes, tu ne regardes pas, tu ne guéris pas. Point à la ligne, on avance. Tu dois te reprogrammer. Souvent tu as une idée, tu veux faire un business. Tu parles à quelqu'un, ah c'est déjà mort, c'est déjà mort, non, ça marche pas. Une autre personne vient dire, mais tu peux, tu peux, tu peux. La foi là est venue par les paroles. Même si vous n'avez personne autour de vous, hein, devenez votre chère leader. Jocelyne, tu peux, Jocelyne, tu peux. Tu peux, mais ça c'est mon poids, c'est rien. C'est rien, Jocelyne. Vas-y, vas-y, tu peux. Allez, vas-y, vas-y. Yeah. Yes. Tu t'encourages. La Bible dit que David s'encourageait dans le Seigneur. Josué chapitre 1. Sois courageux. On only, on c'est la seule option que tu as. Only be courageous. Vous pensez que c'était quelqu'un d'autre qui voulait venir faire pour vous, non? N'est-ce pas? Ok. Arrêtez de blâmer que quelqu'un d'autre. Personne ne vous a mis là où vous êtes. Vous avez accepté. Quand tu es arrivé, le gars a été traité comme une montagne. Tu as accepté. Tu es arrivé là-bas dans le boulot, là, on te payait, tu valais 300 000 francs, on a commencé à te payer 50 000. Tu as accepté. C'est toi qui as accepté d'abord. Accepte que c'est toi qui as accepté. Vous devez vous fixer des objectifs. Voilà une journée qui a commencé. Quel est l'argent que tu veux te faire aujourd'hui? Certaines personnes se font 5 millions la journée. Certaines personnes se font 5 000 francs la journée. D'autres font 2 000. La fille qui a dit qu'elle peut donner 200 francs de dim. D'autres se font 15 millions la journée. D'autres se font 1 milliard la journée. Et je vous dis, ils respirent comme toi et moi. Parce qu'ils ont laissé l'idée entrer dans leur tête. Tu veux faire combien aujourd'hui? Écris ta part dans ton cahier. Si tu as peur qu'on voit ici. Dès que tu écris, tu dois écrire ce que tu veux avoir à la fin de l'année. Tu mets la date précise. Tu dois écrire ce que tu veux avoir dans 6 ans. 10 ans, 20 ans avec des dates précises et quand tu écris ça, tu dois écrire sur le papier que je commande à mon corps, à mon esprit à mon subconscient de faire ce qui est nécessaire pour avoir cet argent, parce que certaines personnes veulent l'argent, mais vous ne voulez pas le travail qui vient avec l'argent je dors très peu j'ai des jours un jour j'ai fait le voice de 2h28 minutes à une cliente parce que je suis arrivé à l'hôtel à abidjan j'étais tellement fatigué j'ai consulté cette dame qui est aux états unis donc à 23h chez nous il était chez elle euh, dans les 17h j'ai fini de la consulter j'envoie les instructions les, les médicaments qu'elle doit prendre j'envoie tu vois quand tu cliques, tu pousses le truc comme ça là pour faire le voice tu as tes levé. c'est à dire tu peux parler comme ça sans seul. j'avais activé l'option là je me réveille à 3h quand j'avais dormi de, de, de 23h à 3h je me réveille à 3h je me rends compte que la dame, je lui ai envoyé un poste de 2h et 23 minutes. 28 minutes, pardon. J'étais tellement fatiguée. Voilà, félience. Vous croyez que non? Non, non, tu vas quand même. Les riches se reposent, ils voyagent. C'est pour ça que ton agent doit venir à travers quelque chose que tu aimes faire. J'aime encourager les gens. Ce que vous voyez là, est-ce que vous me payez pour que vous parle Est-ce que vous me payez que vous ne me donne pas l'argent non plus. Mais ça me plaît. Ça a être quelque chose d'abord que ton âme aime. Quand j'ai commencé à faire de, avant de, à coacher les gens, c'était en 2008 Je venais, je faisais, je lisais les livres. J'écoutais les livres en anglais. Je venais traduire en français dans mes vidéos. Et. Au début donc, je lançais toujours les contests. Je disais, bon, je veux 5 personnes que je veux coacher. Après, je prends encore quatre personnes que je vais coacher. On peut prendre 10 personnes, 20 personnes. Il ne me payait rien. Je ne sais plus que tout ce qu'on donne gratuitement à la personne de jamais jeune. Sur 100 personnes que tu vas prendre, tu vas donner le gratuit, il n'y a qu'une personne qui va valoriser. Donc, je donnais, je donnais. Un jour je me lève, je dis, mais c'est même Dieu qui m'a mis le challenge. Tu as loué le bureau. Tu as mis devant ton bureau que coach. Tu payes le loyer. Mais le loyer, là, tu vas prendre dans ton truc de, de, de des meublés que tu fais. Je faisais le meublé, je faisais la nutrition, la nourriture pour vendre, je faisais ceci, cela. Il m'a il mis au challenge que ton business si coaching, doit te donner l'argent que tu vas payer en côté facture du coaching avec. J'ai accepté le challenge. J'ai commencé à dire, toute personne qui venait, c'est vrai que les cours au départ étaient très, très minimes. Tu viens, tu veux un service. Ce que je fais aujourd'hui à 400 000, c'est un J'ai des clients qui me même 3 000 euros pour certains services. À l'époque, je pouvais te faire simplement 100 euros. Et en faisant j'avais un peu peur. Bonjour Clémence, merci pour les cœurs. J'avais peur. Nathalie, tu veux 10 000 Yeah, mais hé, hé, hé. me, dire, de, de me dire pardon, sors de mon direct. Sors de mon direct, Nathalie. Yeah. Yeah. 10 000 que le loyer de la maison où tu es, tu perds. C'est juste ce que tu vis chez quelqu'un. Parce que quand tu perds le loyer de la maison, tu ne peux pas avoir de 10 000 la journée. Seulement la maison peu importe la maison où tu es. Le loyer de là-bas, c'est au moins 2 000 la journée. Et vous savez que la peur même d'écrire le montant, la peur même de dire, la peur même de dire que je veux 100 000. Il y en a qui ont les chiffres que vous n'osez même pas dire. On monte un zéro sur le chiffre que vous venez d'écrire là. On monte. Vous écrivez à nouveau, vous allez voir comment ça fait bizarre. Comment tu peux dire que tu vas avoir un million aujourd'hui Donc on va faire un chèque, un million. Écrivez, vous allez voir. Écrivez. On monte un zéro sur 100 000. Et vous-même écrivez dans votre cahier que je, moi, telle personne, je m'engage à avoir. Écrivez, c'est très important. Je m'engage à avoir. Vous mettez le zéro sur le chiffre que vous avez mis d'abord. Voilà. Prononcez le mot là. Prononcez. Que d'ici la fin de la journée. Et prononcez à votre bouche. Vous allez voir comment votre corps va faire un Ça va un peu trembler. Ça va faire un Ce sont les peurs qui sont dans votre corps. Ce sont des points, points de peur. Et quand tu prononces le montant, vous êtes te Tu l'as te répéter ça. Répéter, répéter encore. <coughs> Moi, je veux 5 millions de français pour aujourd'hui. Moi, je veux 5 millions de français pour aujourd'hui. Moi, je veux 5 millions de français pour Donnez votre somme. Moi, je veux 5 millions de français pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de déclarer. Ne force pas. Ne force pas. Ne dis pas. On ne force pas le subconscient. Parle calmement. Maintenant quand tu dis ça, prononce ça dix fois, je veux tel nombre de francs CFA aujourd'hui, ou en euros. Quand tu vas dire, maintenant la deuxième part partie, dis maintenant que il y a des gens dans ma ville, on monte encore un zéro sur l'argent que tu as dit. Il y a des gens dans ma ville qui gagnent 50 millions de francs CFA par jour. Dis ça. Si tu avais dit 5 millions de pas que moi je veux 5 millions, dis maintenant que il y a des gens dans ma ville qui se font 50 millions la journée. Dis. Il y a des gens qui ont 50 millions par jour. Il y a des gens qui ont 50 millions par jour. Il y a des gens dans la ville qui ont 50 millions de francs passage chaque jour. Laisse que ça entre dans ton esprit. Laisse ça entre. il y a des gens dans la ville-ci. Première étape, je dis, tu es d'abord moi, tu dis ton nom. Je veux... <coughs> Tu mets la somme que tu veux. Cette somme que tu pensais au départ, tu ajoutes un zéro sur ça. Je veux, tu mets ta somme. Tu peux mettre même que d'ici 20h. D'ici 20h aujourd'hui. Ce qui fait que tu as, une, tu as une limite. Maintenant, tu ajoutes encore un zéro sur ça. Tu dis qu'il y a des gens dans ma ville, des gens ici à Paris, qui gagnent 500 000 euros par jour. Il y a les gens ici qui gagnent 500 000 euros par jour. Waouh! Parce qu'il y en a parmi vous, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous tombez sur les, les vidéos des gens qui sont tellement riches que ça vous énerve. Ils sont tellement, ça vous énerve. Comment tu parles autant d'argent par jour? Et il y en a parmi vous, il y a des sons que vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir voit ça. Vous n'avez jamais été en contact physique avec quelqu'un qui gagne 50 millions par jour. Donc, il faut que les pensées comme ça entrent dans en ta tête. Donc c'est la première partie. On va faire ça. On va continuer ce direct demain. J'ai d'autres enseignements encore. Donc, les, les kits sont toujours disponibles. C'est pas moi les celles, les celles-là. Je vais montrer. Avec quelques kits On a le kit commerce Pour ceux qui font le commerce Oui Nathalie <rire> Il y a des gens dans ta vie Qui gagnent 50 millions par jour On voit un peu dans ton esprit Oui On a le kit commerce On a le kit euh... Kit commerce C'est pour les gens qui veulent se lancer à leur compte Ou qui sont déjà à leur compte on a les bâtons de commandement. Il y a les petits formats que tu mets dans le sac à main. Il y a les grands formats. Tu peux les laisser dans le coffre de la voiture ou à la maison. Apporte la quantité que tu trouves d'abord. Pendant que je montre, tu peux rajouter. Bonjour, Claire M. gentil donc on a le kit commerce le sel je Sachez le sel s'il te plaît le kit commerce c'est pour ceux qui ont lancé leur activité ou qui veulent lancer leur activité le kit commerce contient Au commandement. Au Gabon, les bâtons de commandement, c'est 18 000. Donc, ceux qui veulent les consultations au Gabon, vous pouvez appeler pour avoir les consultations. Ceux qui veulent les consultations à Douala, vous pouvez appeler pour avoir les consultations. Il y a Onde aussi. <coughs> Il y a beaucoup d'encens dedans. Il y a des choses que vous devez déposer dans votre magasin. Ça éloigne les mauvais esprits. Et ça attire les clients. Il y a les poudres comme des poudres que vous devez verser dans le magasin. Il y a aussi les huiles de blindage. Parfum, Donne-moi-tout, donne qui se rappelle de la recette du Donne-moi-tout. Donne-moi-tout, voilà l'ancien format. On a les nouveaux formats de Donne-moi-tout aussi. Ceux qui donnent les gouttes là. Donc, le kit commerce, c'est à mettre en pratique par la personne qui a le commerce. Maintenant, il y a des encens et des choses que tu envoies, qu'on brûle dans ton shop, ton magasin. Et si tu fais le commerce en ligne, ce sont les choses que tu vas mettre dans ta maison. Dans la pièce où tu fais le commerce. Donc, pour qu'on emballe et ça passe plus facilement. Parce qu'il y en a où on poste. Donc, quand ça arrive, on veut passer ça facilement. Donc, on met dans les, dans les emballages comme ça. Ça, c'est le kit de déblocage plus-plus. Euh, le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000. Au Gabon, c'est 75 000. Dans le kit de déblocage plus-plus, au Cameroun, c'est 55 000. Au Gabon, c'est... 70 000. Le kit fondation au Gabon, 70 000 aussi. Donc, le kit commerce, c'est pour les gens qui font, ont des activités. Le kit fondation, c'est pour les gens qui ont les, euh, les malédictions générationnelles. Cameroun, 55 000. Gabon, à Libreville, on poste aussi. Quand au Gabon, on poste, on va dans d'autres endroits. C'est euh, 70 000. En Côte d'Ivoire, il y a la représentante. Côte d'Ivoire, c'est les mêmes prix que le Gabon. Ils les mêmes prix. Et on a une représentante en Côte d'Ivoire. Grâce, on a quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez les numéros que j'ai mis en haut là-bas. Si vous avez de quoi noter, je peux vous donner les numéros. Je vous donne les numéros de mes représentants. Vous avez de quoi noter. Vous appelez pour les rendez-vous. On a les lavages aussi à distance. Il y a les lavages. Pour vous, vous débarrasser des mauvaises, la malchance euh, pour enlever, je peux vous dire les promotions que les maris déjà ont eues au boulot. Et aussi les, les femmes qui lavent leur mari à leur insu. Et tu tu commandes le lavage de ton mari. Donc, la représentante de, de Côte d'Ivoire, son numéro. 00225 plus 225, Mettez votre code. 0027. Pardon. Plus 225, non. 08 27 53 94. Vous allez suivre. Donc ça, c'était celle de Côte d'Ivoire. 08 27 53 94. Celle d'Allemagne. Plus 49 17 66. 41, 99, 51, mmh. 19. Si vous avez un pays où vous êtes, où vous vivez, vous me dites. vous dis si on poste là-bas. À Bruxelles, 00, pardon. France, oui. Ok, la France. Bruxelles d'abord. 0032, 466, 10, 40, 87. Donc, euh, Bruxelles, 32, 46, 61, 04, 08, 7. Maintenant, la France, on a plusieurs personnes en France. Il y a une dame qui est à Paris. Elle s'appelle Ruth. Donc, plus 33, 75, 39, 55, 66, 9 à la fin. Donc, son numéro, c'est le... Ça, c'est la vraie française 07 France, 0753, 95, 56, 69. Celle de Nantes, 06, 20, 00, 63, 59. 92 06 20 00 63 59. Donc, vous pouvez aussi commander le sel. Vous avez montré comment le sel fonctionne. Vous prenez trois pincées de sel, vous mettez dans l'eau de lavage. Et quand tu... Je vous ai parlé des, des sommes d'argent que tu veux. Quand tu fais tes déclarations, de... Pas n'importe un peu le don. Tu fais tes déclarations. Le don. Tu fais tes déclarations, tu écris que je veux telle somme C'est la fin de la journée Quand tu fais ça avec ton lavage Que tu as préparé, avec le don Que tu vas mâcher, tu mets dans la bouche, tu mâches En mâchant, maintenant tu parles, tu dis ce que tu veux dans le spirituel Avec le mental, ça marche ensemble Tu détermines ce que tu veux quand tu le déclares Et Il y a des choses que tu fais Tu mets en place pour cela Tu n'as pas Besoin de consultation pour prendre un kit Le kit ça se prend comme ça Peut-être que tu as les malédictions générationnelles. Tu sais que oh, je rêve toujours que je suis chez nous au village. Ça, c'est juste qu'il y a les temps dans tes fondations qu'on doit nettoyer. Tu prends le kit de fondation et tu envoies qu'on fasse un sac au village pour toi. Là, c'est des gens qui rêvent qui sont toujours à l'école là-bas comme ça. Là, on me voit toujours à l'école, à l'école, à l'école. Merci. <coughs> voici le don dont je parlais. Il y a une vidéo où je parle de ça. Donc, tu ouvres en mettant derrière toi. Tu ouvres en disant Voilà, je déclare que tout ce que je suis en train de, de déclarer ici, en mangeant ce don, ça va se réaliser. Ce sont des plantes naturelles. Même le sel, c'est la nature qui nous a donné le sel. Voilà. Mais en faisant ceci, on a fait des prières dessus. On a béni pour que ça vous ouvre les portes. J'ai personnellement béni mes produits. Donc, quand tu ouvres le don, tu prends 7 grains de don, tu mets dans ta main gauche. Tu prends 7, tu mets dans ta bouche. Je vous donne les numéros après, je vais vous donner les recettes maintenant. Bon, maintenant, euh, celle de Paris, j'ai déjà donné. Nantes, j'ai donné. Euh, celle de Yaoundé, 655-31-0750. À Yaoundé, pour les lavages, si tu veux un lavage à distance, tu envoies la photo à l'un des numéros. Elles vont dire avec vous et elles peuvent me parler rapidement. Voilà, pardon. Oui, pour tous les pays et n'importe quel pays, si tu n'arrives pas à voir la personne, tu prends un autre pays, tu contactes la personne, là, tu lui dis ce que tu veux. Autre que Marcel, merci, il n'y a pas de problème. Moi-même, je cherche le dessus, tu as compris. C'est les pauvres qui aiment beaucoup parler comme ça, vraiment. Je peux aller, je peux voir à distance, je détecte la pauvreté à distance. La pauvreté n'aime pas l'argent. Donc, le numéro de, de, de, de Guy Tigre Académie de Douala, c'est le 680. Avec l'index camerounais, 00237, 680 71 0701 680 71 0701 Pour Yaoundé, 655 31 0780 Pour euh, euh, Orange Money, tout ça, ça Orange Money, MTN Money, 693-50-22-66. 693-50-22-66. Je vais donner les recettes si dans mes attendez seulement Maintenant, euh, le numéro du Gabon. Ceux qui sont au Gabon, 07 41 80 080. 07 41 80 080. Vous commandez les produits. On est à lui. On est basé à Lui. Et puis aussi à Saint-Germain. Il y a une station euh, PG. PG d'abord. Pétrole là. PG. On est en face de PG. Voilà. Donc, je vais maintenant vous donner les astuces, les recettes là. Je vais mettre le direct sur l'autre, sur mon autre plateforme. Je vais vous donner la recette. Tu peux tenir ça non? Je fais dans l'autre sens. Tu en penses quoi? Voilà, tiens. Lance seulement la vidéo. Bonjour, bonjour et merci. C'est bon? Donc, bonjour, je veux... Le secret de mon temps, la reine Roland, de... c'est le jansan. J'ai le bon jansan. Les produits seront prêts bientôt. Je vais vendre les produits d'une jansan spirituelle. Donc, je vais vous montrer les recettes. Tout ce que je viens vous donner, de vous donner, tu écris ce que tu veux, l'argent que tu veux, à la date que tu veux. Et j'ai parlé des sommes. Comment ne pas se laisser bloquer par les sommes Une fois que tu écris sur ton papier, tu écris que moi, Jocelyne, je veux la somme de, euh, supposons, 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, euh, 20 de janvier 2023, d'ici 18h00. Quand tu as déjà écrit, tu te réveilles le matin. Sans parler à personne, ok? Bonjour le roi de sans parler à personne. Vous connaissez ça, c'est le n'don? On appelle ça en anglais... Euh, euh, vous connaissez le nom en anglais, vous me dites. Le n'don, le piment de Guinée. Aligueto pepa, voilà, aligueto pepa. Donc, vous le prenez. Généralement, dans les pays, vous avez ça à 100, 200 francs, 300 francs. Mais moi, avant, c'est à 1000 francs, c'est comme ça. Donc tu prends le nom, tu mets derrière toi, tu ouvres, ne pas ouvrir ceci devant, tu ouvres derrière, Pardon. tu ouvres pas derrière, ok. Tu ouvres et en ouvrant tu médites, je déclare que le nom, cela va me donner l'argent, va me donner la prospérité, je vais ouvrir en même temps. Parce que quand un fruit est grandi sur un arbre, ça accumule de l'énergie, de la puissance. Là, j'ai ouvert et j'ai cassé la croûte. En ouvrant et j'ai mis mes désirs, ça donne une force, ça relâche une force à mes désirs. Donc, quand vous ouvrez le don, vous allez voir à l'intérieur, ça sort comme ça. Donc, une fois que tu as fait la prière sur le don et tu l'ouvres comme ça, voilà. Généralement, le don, utilisez-le en ayant aussi du sel. Si peut-être vous n'avez pas encore pu acheter mes produits, comme je vous ai dit, il y a le kit commerce, il y a le kit fondation pour les mauvaises, les mauvaises, euh, les mauvaises euh, fondations. Tu prends le sel. Tu prends trois pincées de ce sel. Ou trois cuillères à café, pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Ou le soc, voilà, ça s'appelle aussi le soc. Tu prends trois pincées, tu mets dans l'eau. Voilà. Il y a le sel rouge pour la purification. Tu ajoutes à ça le somme 51. Le sel euh, vert, parfois tu peux faire le back to sender avec. Aussi pour le commerce. Le sel orange pour le déblocage. Okay. Le sel euh, jaune, c'est pour la puissance, euh, le succès. Et dans, quand vous mélangez tout ça, c'est pour restaurer les couleurs de votre chakra. Vous allez voir que le chakra a plusieurs spectres de couleurs. Voilà. Il y a le rose qui est pour l'amour. Je que le rose est là-dedans. Donc ce que tu fais, tu, tu as le don comme ça, tu prends, tu es plus. Tu prends, tu vas compter les grains. Oh my oh my God, oh, God. c'est pas possible ça. C'est tombé une fois de plus. Donc, tu vas éplucher et tu vas prendre les grains. Donc, une fois que tu as mis les vœux dessus, le reste d'une donc, c'est là, tu peux l'éplucher complètement, tu sais pas les grains. Et tu mets... Tout le monde a le sel. Vous avez le sel à la boutique. Vous avez le sel dans votre cuisine. Si vous n'avez pas encore acheté mes sels là. Montre un peu la caméra sur mon, sur mon avis. Ça. Tu sais pas les grains. On veut que Vous voyez comment c'est... Regardez. Voilà. Tu vas compter donc 7. Il te faut 14 grands. Voilà. Donc, on prend d'abord les 7 premiers. On va mettre dans la bouche. Vous savez que spirituellement, les chiffres comptent. J'ai pris 6. Il reste 1. Voilà. Maintenant que tu as les sept dans ta main, mets dans la bouche. Tu prends les sept qui restent. Je rappelle que le nom pique beaucoup. Il y a des choses qui piquent beaucoup. Donc voilà ce qu'on a à nouveau. Ah <tousse> Ça commence à piquer. Tu prends tes trois pinceaux de que tu mets dans l'eau. De l'ancien litre d'eau. Attends, ça pique ta bouche là. Tu es en de te la bouche. Vous avez parlé mal des gens. Vous avez maudit les gens. Vous avez même prononcé des choses qu'on n'est pas censé prononcer. Donc quand tu entends de manger comme ça là, ça donne la puissance de ta langue. Ça restaure la puissance de ta langue. Tu peux mettre dans tes déclarations ce que tu veux. Que tu écris sur ton papier. Vous, avez, vous savez, il y aura les dates être spécifique. La reine roland est tout te monde de moi. Moi, Jocelyne, je déclare que d'ici le 31 décembre 2022, j'ai la somme de 700 millions de francs CFA. Tu peux dégraver d'autres choses encore. N'oubliez pas l'aspect euh, amoureux, l'aspect social, l'aspect euh, de votre santé. Certains sont malades physiquement, certains c'est l'argent. Donc, tous ces aspects-là, vos déclarations doivent comporter chacune de ces parties. Peut-être qu'il n'y a pas la moyenne dans ton foyer, peut-être que tu n'es pas, pas encore marié, peut-être que ton entreprise n'a pas encore décollé. Donc tu sois, sois spécifique, je me marie tel jour, Je fais tel... parce que quand tu ne mets pas une date sur quelque chose, c'est difficile pour Dieu de te répondre. Tu parles, tu parles. Certains comme je... fait le don, mais vous ne pouvez pas faire le lavage en même temps. Peut-être que vous n'êtes pas louches, là où vous êtes. Faites seulement le don. Quand tu finis de faire, tu finis de parler. Je scelle ce que je viens de dire par le sang de Jésus. Tu finis maintenant, tu fais quoi Tu contournes ta tête sept fois. Trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. completion, accomplissement. Tu selles ça. Les sept dans ta main, tu jettes. Si tu es dans ta maison, tu jettes. Si tu es dans la cour, tu jettes. Jettement. Regarde, ta bouche, tu avales. Maintenant, tu peux te laver. Voilà. Maintenant, l'autre la, astuce, que je peux vous montrer, comment utiliser le sel de déblocage pour se débloquer, OK? Pour ça, tu as besoin du sel. Tu as besoin, euh, je vais prendre la suce de l'urine, voilà. Ton sel, ta première urine du matin. Je rappelle que si vous n'avez pas le sel, si en attendant d'acheter mes produits qui sont bénis par moi, achetez le sel de ans au quartier que vous utilisez. Dieu voit d'abord la foi. Le seau doit être de préférence d'une autre couleur que le noir. Ne faites pas dans un seau noir. Si vous pouvez faire dans la cour, faites-le dans votre jardin, faites-le. Si vous pouvez, prenez les feuilles, les feuilles de bananier là. Il y en a qui parlent, vous êtes à Bayangam, vous avez les feuilles. Faites-vous mettez la feuille en bas de vos pieds. Vous ne pouvez pas prendre le balai, le balai là avec les feuilles de mais là vous mettez en bas de vos pieds. Si vous avez des carreaux chez vous. En attendant d'avoir toutes les conditions rassemblées, faites avec ce que vous avez. N'utilisez pas les prétextes pour dire « Wow, je n'avais pas, pas le sel, je n'avais pas le sel rouge, c'est pour ça que je n'ai pas fait. » Fais avec ce que tu as. Donc tu prends une pincée de ce sel. Vraiment qu'elle dit une pincée, c'est vraiment genre euh, cette quantité. Hein? Ok et en achetant le sel, ce qui, parce que le sel chez moi ça coûte 1000 francs, et on le sel qui va à 2000, puis le sel il va à 5000, en fonction de ce qu'il est mis dedans. Je me dis toujours que si je vais me laver avec le sel, c'est 10 jours, et que les 10 jours là, j'aurai chaque jour 100 000 francs CFA. Investir 5000 sur le sel, c'est là, ce n'est rien. C'est pour ça que mes produits, c'est ceux qui ont la foi dans ce que je fais, et que j'explique et j'enseigne, ta foi d'abord être déclenchée. C'est que je vais te trouver que je suis en train de descouper, alors qu'on ne te scouper pas, je te rends riche tu comme tu achètes le sel-ci à 1000 francs et que tu laves le sel-ci 10 jours en 10 jours tu as 300 000. 1000 francs pour 300 000 est-ce qu'on t'a est okay? non voilà donc tu prends cette quantité tu mets dans l'eau tu recueilles ton premier pipi du matin généralement c'est vers 3-4 heures ceux qui se réveillent souvent pas aller se pipisser le matin là tu prends le sel tu mets dans ton pipi tu recueilles le pipi généralement la contenance de ton pipi c'est un verre généralement donc quand ça sort cette contenance là il y a une femme qui m'a donné un témoignage autre jour. Elle y allait vraiment fort. Elle n'a rien ajouté dans le pipi. Elle s'est lavée le pipi comme c'était. Ok. C'est chacun qui connaît. Elle dit qu'elle a pensé que, mais attends un peu, si quelqu'un peut marcher nu au carrefour à 12 heures parce qu'il veut l'argent, moi, il veut me libérer. Comment il ne peut pas me laver le pipi comme ça Donc, Elle me dit qu'elle a, a mis le sel dans l'eau, pendant l'urine. Elle a rien mis d'autre. Elle a mis quelques gouttes de Donne-moi tout. Ça, c'était sa recette spéciale. Elle a pris ça maintenant. Elle a fait comme le gommage. Elle a mis sur son corps frotté. Que toute malédiction qu'il y a sur moi, tout voile qu'il y a sur moi, j'enlève. Elle est fière, elle est partie se couche encore. Les 6 heures, elle a rêvé. Comment Il y avait une grosse entité qui la poursuivait. C'est un, un nuage noir. Quand tu fais son le rêve, tu sens seulement qu'il y a une présence noire qui te poursuit. La présence l'a arrivée comme ça, là où ils étaient cachés. Elle est sortie de sa cachette. Elle a Au nom de Jésus, je te chasse Elle est devenue tout petite elle est partie. Je pense que ce n'est pas du hasard que c'est le jour où elle a fait son lavage avec ce celle là avec son pipi Et elle a déclaré comme elle a déclaré là que ça s'est passé. Maintenant, l'esprit les, les, les, va te donner euh, des idées parfois quand tu fais ton lavage. Parfois, tu n'avais pas prévu de te laver, tu n'es jamais lavé, tout ce que tu dis là tu n'as jamais fait. Dans la nuit, tu as te dormi, trois autres chambres, une voix te dit « Lève-toi, tu vas te laver le pipi. Lève-toi, tu vas te laver le pipi. Lève-toi, tu, Lève tu peux faire. » L'esprit, c'est ton jour là-bas. Voilà. Donc. Je reviens à cette recette-là. Tu mets une pincée comme ça, un quart de verre de ton urine dans 5 litres d'eau. Ça, c'est pour les gens qui, sont encore, qui ont encore un peu peur. Genre, ok, tu mets ça dans l'eau. Tu lis le somme 35 et le somme 37. Tu parles contre tous tes ennemis. Toute situation de blocage qui a sur ma vie, je viens me débloquer au nom de Jésus. Si possible, avant de faire la prière, tu parles d'abord un don. Le don, si je précise que ça se fait tôt le matin sans parler à personne. Tu prends le nom comme ça, tu manges, tu manges, tu manges. Donc, tu viens de manger. Tu peux aussi même prendre un don. Tu manges cette grande de don aussi. Tu n'avales pas. Tu tu asperges ça dans l'eau tu veux te laver avec là. J'ai les asperges, Mais vous faites comme, comme l'esprit vous montre. Vous, vous, vous, vous, vous. Tu prends ta pincée de sel, ton pipi, dans 5 litres d'eau, tu lis le son 35 en tournant avec le son 37. Tu déclames maintenant que tout mauvaise son qui t'a attaché que c'est malédiction ancestrale ou ça devient de n'importe où je me débloque maintenant au nom de Jésus quand tu parles comme ça maintenant tu finis, tu te laves pour ceux qui seront un peu plus radicaux et qui ne vont pas diluer leur pipi tu prends, tu fais le gommage sur ton corps, et tu, gommes ton corps tu gommes ton corps, tu gommes ton corps tu gommes ton corps tu peux gommer comme ça, là. tu restes même 5 minutes les 5 minutes là tu pries, tu peux faire le mot au père tu peux relire ce que tu demandes à Dieu tous ceux qui me suivent savent que je vous demande toujours d'avoir, vous avez un cahier de dîmes tu peux prendre ton cahier de dîme là, tu reviens, tu repars les feux de, de ton cahier là, tu lis. Habituez-vous à avoir toujours vos, vos, vos, vos euh, désirs qui sont écrits. Écrivez toujours, écrivez, écrivez, écrivez. Tu lis pendant les cellules là, tu pries, tu déclares, tu pries, tu déclares. tu pries, tu déclares. Si le jour-là tu as un contrat ou tu as un truc qu'on devait juger le jour-là, tu déclares, tu parles, tu parles. Je déclare comment m'accorder la faveur, je déclare comment donner le titre de séjour de 10 ans que je cherche depuis, je déclare. Tu finis comme ça là maintenant tu prends maintenant encore de l'eau tu mets un peu de sel dedans tu te lave encore à nouveau ok mais ce qui doit rester sur toi c'est l'eau salée donc tu prends encore 5 litres d'eau si tu avais fait avec le pipi sans sel sans, sans diluer et qu'il y a le sel sur toi tu prends tu mets encore le, le sel dans l'eau tu te laves avec donc, ça enlève l'extra maintenant si tu avais fait avec le, les 5 litres d'eau au départ tu laisses comme ça tu prends L'eau là, tu te laves avec quand tu finis déclaré Quand tu finis ton lavage au sel, dans les deux cas, ne te sèche pas. Tu ne te sèches pas. C'est ménagère Tu ne te sèche pas. Ok? Tu restes comme ça. Tu restes, ça sèche, tu ton corps seul. Ça sèche. Quand tu pars, tu t'habilles. Avant de t'habiller, si, ceux qui ont acheté les kits chez moi, dans mes kits, il y a toujours... Vous allez voir qu'il y a toujours le sel de lavage, il y a le gel de lavage, il y a l'huile aussi, ce Quand tu finis, tu vas te wind avec l'huile. L'huile, c'est pour, pour euh, couronner ce que tu veux faire. C'est pour top-up ce que tu veux dire avec la puissance, la présence du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, la présence du Saint-Esprit était représentée par l'huile. On voulait wind de quelqu'un. Quand on parle dans son, là, c'est l'huile, non Tu prends l'huile, tu mèches ton fond. Qu'aujourd'hui, toute personne qui pense à moi, qui regarde ma photo, hmm, tu vas me donner la faveur au nom de Jésus. Toute personne chez qui n'a pas demandé le boulot, n'importe quoi, je vais pas vendre mes produits, on me donner la faveur. En mangeant le nom là, tu dis que toute personne à qui je parle aujourd'hui, mes paroles là, tu écoutes et tu acceptes ce que je demande. Mon mari, tu vas avoir la faveur, j'ai la faveur avec toi. Vous ne peut pas, faites pas ça sur vos maris. Il les les y a les de haut, Les tizas me suivent. Il y a les tizas qui font le don sur vos maris. D'accord, oh, c'est ça. Il euh, y a le kit de déblocage plus plus. <coughs> ce qui est un parfum contre la sorcellerie. Il euh, y a aussi euh, le miel de commandement pour que vous restaurer la puissance de votre bouche. Donc, ces kits-là, vous pouvez les avoir au numéro que je viens de dire. <rire> la reine Denise tu rires. Vous pouvez les avoir au numéro que j'ai cité plus tôt et, ou en haut de mon direct, vous avez ça. Bon, les numéros du Cameroun 00237 680 711 0701. Les numéros du Gabon 0741 80 080. Deuxième numéro du Cameroun 00237 693 50 22 66. Il euh, y a un numéro d'eau encore. Vous avez Nantes, vous avez Paris, vous avez tout ça. Faites votre travail spirituel. Il y a les bâtons de commandement que beaucoup d'entre vous voulaient acheter, les bâtons depuis. Offrez même ces bâtons-ci à vos gars, à vos chéris-là. Tu prends ça, là, tu pries dessus. Tu prends l'huile d'olive, là. Tu mets dessus. Tu, prends, tu bénis ce bâton. Et comme tu parles avec le bâton, c'est comme ça, là. Personne, Kafakloïd, je ne vais pas te dire comment je juge. Tu as compris. Si tous les recettes qu'il dit, là, tu ne peux pas utiliser ça, tu laisses. Tu as compris. Il te bloque même en, en plus. Voilà. Ah, offrez les bâtons de commandement à vos chéris. Ça peut entrer dans sa mallette. Réellement, c'est cool allez mettre à côté de ma tête c'est tout petit Il vraiment fait le petit format vraiment tout petit et vous pouvez aussi vous les femmes je fais quoi pour que tu puisses mettre dans ton sac de voyage n'achetez pas seulement un bâton de commandement parfois tu veux voyager tu oublies ton bâton le bâton sur la batterie tombe partout tu peux avoir même trois bâton de commandement tu mets un dans le coffre de la voiture tu mets un dans ton sac à main vous avez les femmes les femmes ont tous quatre sacs de voix de, de, de tu mets dans plusieurs sacs voilà ton bâton de commandement Là, ça contient Premièrement, ça a été béni par moi. Ok, vous connaissez ma puissance là. Parfois, vous faites écouter les audios et c'est là des démons qui parlent que oh, la reine ne me tue pas. Ne me tue pas. Il faut pas qu'elle a la fille, la fille elle devienne riche. Parce que quand a écouté ma vidéo, elle a fait le lavage, comme j'ai dit. Ok, ce bâton de commandement d'abord, ça éloigne les mauvais esprits. Si tu as c'est fini, non? Oui, mais faites poste si c'est tout. Je ah, pas de problème, vas-y. Oubliez le volume maintenant. A... Ah, je sais pas comment enlever. J'arrête mmh. ah, juste, c'est tout. C'est une personne intéressante. J'ai vu ses cheveux. Donc, voilà le bâton de commandement, comme je dis, ça éloigne les mauvais esprits. Ça donne le courage. Il y en a même que quand parfois tu es dans une salle d'audience, une fois m'a dit l'autre jour qu'elle arrivait à la réception d'un hôtel ou je ne sais pas trop, elle avait le bâton en main. <rire> elle, elle est arrivée. Bonjour madame, je veux tes choses. et dit la femme, la regarde? Elle regarde le bâton. Elle regarde, elle regarde le bâton. Elle dit, ok, vous voulez quoi Elle leur donné ce qu'elle voulait. Euh, du côté spirituel, la matière avec laquelle, laquelle le bâton est fait, ça éloigne les mauvaises ondes. Vous allez voir que vous, vous trouvez très souvent l'ébène dans les maisons des riches. Parfois, c'est en forme de tableau. Parfois, c'est en forme de, de, de décoration sur la table. Parfois, ça enlève les mauvaises ondes de la maison. Parfois, quand, même, quand il touche mon conseil, il s'en la puissance ça, comme c'est dans ma main. Là. Il vais pas vous mentir. Parfois aussi, le bâton de commandement, je disais pour soigner, juste pour vous soigner, pour avoir un problème sur ton corps, ton enfant, un problème quelque part, tu prends, tu es posé sur la de la personne, tu pries. Il y en a parmi vous, l'esprit vous a mis déjà dit d'acheter le bâton depuis longtemps. Il va dire le nombre de personnes qui ont déjà rêvé que j'ai rêvé que tu me donnais le bâton. Ils me les le bâton, maman. La main où il y a le bâton, c'est ça commence en train de s'activer, de vibrer. La personne que elle, elle dit qu'elle qu a reçu son bâton dans la nuit, elle dit qu'elle a coupé la tête des gens dans le rêve avec le bâton. Que telle personne m'a dans le rêve, j'ai coupé. Une personne voulait kidnapper mon, mon enfant, j'ai coupé sa tête avec le bâton. Le bâton, c'est à sa puissance, ça, sa ça place. C'est vrai qu'on vous, vous appelle les abradis sorciers, mais on s'en fout. Vos maris, vos ex, vos, on a hâte dans votre famille vos, elle est devenue sorcière. Ne vous inquiétez pas, ce pas là. Ceux qui vous accusent là, ils partent chez les sorciers. Ceux qui vous accusent là, ils partent, ils connaissent déjà. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ils connaissent ça depuis 10 ans. Mais ils ne vous ont pas dit. Maintenant, tu commences monde a été ça les énerve. Mais si la reine Clémence. ça les énerve. Fais très attention. Hein. Tu as ta petite soeur qui part chez Margot depuis longtemps. Elle ne t'a jamais dit. Tu vois comme tu es bête bête. Tu découvres ma page. Et, hey, hey, voilà la femme, si si là. <rire> Elle connaît tout ce qu'elle montre là. <rire> aïe, aïe, aïe. va confirmer le code sur les gens. Bon je vous ai montré tout aujourd'hui on va continuer je vais... les principes du succès là, je vais enseigner encore ça demain donc passez vos commandes les lavages aussi ceux qui veulent les, les vérités <rire> Monsieur, me tu dis vérité ceux qui veulent le lavage aussi vous pouvez faire le lavage on va faire le lavage aujourd'hui à 12h le lavage peut être nécessaire pourquoi peut-être ton enfant est bête à l'école tu ne sais pas pourquoi euh Quand tu dis que peut-être tu as arrivé que tu as trouvé un diamant, on te poursuivait. Beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui prennent déjà votre étoile. Beaucoup d'entre vous sont censés être riches depuis longtemps. Mais il y a des gens qui sont assis sur votre richesse depuis. C'est pour ça que tu as un truc ça. Ça va avancer, après ça ça s'arrête. Un gros contrat que tu vas signer, que ça s'arrête. Donc le lavage aide aussi pour ça. Ça aide aussi pour ça. Peut-être que ton mari n'a pas de promotion au boulot depuis. J'ai eu les, les, les témoignages comme ça, une femme qui a elle a, elle a lavé son mari, il y a qu'on lave son mari. On le lave, panne, promotion, boulot, go, les choses sur lesquelles on l'enlève souvent, on le met. Il travaille sur un projet, dès qu'il faut, on veut donner la promotion, on l'enlève d'abord. Maintenant, on le, on le reconnaît pour ça. Il y a encore quoi. Euh, peut-être toi-même, tu as peut-être une application, tu passes au tribunal ces jours-ci. Ou bien encore, tu sens que là où tu es là, tu es bloqué. Tu vois ta vie, ressemble à la vie de ta mère, qui n'avait pas avancé elle-même. Il faut faire un lavage de fondation. Donc, il y a le lavage d'attirance, lavage de déblocage, lavage de fondation. Il y a des personnes qui se sont abonnées, ils font le lavage chaque mois. Chaque mois, ils doivent faire un lavage. Il y a le lavage d'ouverture du mois. Il y a le lavage même pour les couples. Les gens que on vous a bloqué que... depuis 5 ans que vous êtes ensemble, vous voulez vous marier, ça ne se passe pas. Tu veux le lavage pour ça, pour, pour, là, pour permettre que l'union se passe. Il y en a parmi vous qui touchent ta photo. Et tout il touche seulement, comme tu vas voir. Euh, il y a une femme qui a lavé son, sa mère. Elle n'a pas dit à sa mère. Elle dit que le lendemain, les frères et soeurs de sa mère commencent à venir s'excuser. Wow, wow. Maman, ouais, on est désolé Sa mère ne connaît pas qu'elle a été lavée. Que, qu on on avait très mal dans la famille. Donc on à s'excuser, s'excuser. Bonjour mes abonnés du lavage mensuel, là. je vous connais, je vous vois, je vous vois. Maman, le bâton, c'est la puissance. Depuis qu'elle touche à mes mains, elle ne fait que... <rire> Maman mia. Il faut avoir vos outils spirituels. Et il y en a parmi vous. J'ai une reine qui est venue euh, me voir hier à Liboville. Une reine là. Euh, elle me dit en fait que ce que j'enseigne avant, elle connaissait, mais elle ne faisait pas. Maintenant, depuis qu'elle me suit, elle est venue après des kits et tout ça. Maintenant qu'elle me suit, elle a commencé. Et elle dit que c'est naturel chez elle. Je lui ai dit, mamie, elle pas elle partie à l'eau. Avant, elle est partie à l'eau. Dès qu'elle a mis les pieds dans l'eau, elle m'a dit les vibrations. Alors qu'elle avait envie de libre vie depuis longtemps. Mais cause, elle ne connaissait pas qu'il fallait qu'elle se connecter avec la mer. Écoutez, beaucoup d'entre vous, et êtes des apprentis aussi. Il y a plein de choses en vous. C'est maintenant que c'est en train de s'ouvrir. De s'ouvrir le lavage coûte 33 800, vous avez compris. 33 800, 800 francs CFA, 50 euros, 55 dollars. Pas, pas moins, vous pouvez en envoyer plus si vous voulez, mais pas moins que ça. Tu envoies moins que ça, ne te lave pas. Oh, voilà, il y en a qui prennent de lavage. Il fait le lavage, fondation, lavage, déblocage Lavage, fondation, lavage, attirant, ça dépend Ok, bon, je pense que je vous ai donné beaucoup de choses ce matin Je suis en retard de 30 minutes pour ma réunion Tout va bien se passer Une ouais. fois que vous avez écrit sur le papier ce que vous voulez Vous avez déclaré Laissez maintenant l'esprit vous révéler Laissez que ça vienne Le bâton de commandement au Cameroun c'est 15 000 mes bâtons bénis par mois, pour le moment c'est 15 000 ans, en attendant que ça monte. Mais pour Dieu on monte toujours, ça ne rentre jamais en rien. Au Gabon c'est 18 000 francs, cfa. Et aussi les cannes, les cannes là. Les cannes de 90 cm. là c'est 30 000. Voilà. Je vous bénis, je bénis vos idées, je bénis votre travail. Je déclare qu'aucune âme, ceux qui ont le bâton, prenez le bâton là, vous mettez un peu sur votre tête aujourd'hui. Mettez dans votre, dans votre sac à main, machin. Si il y a une douleur quelque part sur ton corps, tu peux aussi mettre sur la douleur. Je dis, okay, vous connaissez seulement vous plaindre. On vous donne les solutions, vous ne faites pas. Oh, telle personne me poursuit, telle personne me fait ça. Prends le sel, tu te laves avec. Achète même un produit, tu ne fais pas. Tu parles. Lave -la, prends ton pipi, tu te laves avec, tu ne fais pas. Ils vont tout continuer vous poursuivre, non Hein À chaque problème, il y a la solution. super, je suis devenue marabout. Tu as compris super J'aime quand on me dit ça. Attends avant que je te supprime. Quoi? Je suis devenu marabout. Jusqu'à... Je suis devenu marabout. Et tous les gens qui visitent les marabouts, ils vont venir me dire ceci. Ils me suivent, hein. Ils me suivent. 13, tu es pauvre, regarde d'abord ta photo de profil, oh, la pauvreté n'est pas bien, oh. <rire> la pauvreté n'est pas bien, hein. <rire> Et Stéphane Kenza, tu ne fais pas tout ce qu'il te dit là d'abord, je vous donne les astuces, que tu n'as même pas besoin d'acheter mes produits, le domaine c'est que tu as bien d'acheter mes produits, tu ne fais pas, la pauvreté n'est pas bien, ça fait tu viens dans les directs déjà le matin pour... Tu peux me suivre ma chérie. Je prie au, au nom de Jésus. Tu dis Amin, Tu as compris. Tu dis Amin, Ça va te soigner. Les affaires de religion, là, ils sont ça. C'est le même créateur qui sauve. Seulement que moi, j'utilise Jésus-Christ. Donc si ça te guérit, c'est bien. Ce sont les, les, les fanatiques de religion qui sont allés diviser. Que toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Toi, tu es cela. Si ma richesse dérange quelqu'un qui quitte ma page, vous allez suivre. Je ne m'excuse pas. I don't excuse myself. you know. I'm not afraid of you. I'm not ashamed. I'm not. Ils aiment que vous soyez dans le noir. Ils aiment que vous... vous écoutez, arrêtez. Arrêtez de leur faire plaisir. Vous, vous appelez sorcier depuis tôt que je suis sorcière. Oui, je suis sorcier. Mais une sorcier qui a l'argent. Une sorcière que vous ne pouvez pas tenter. Vous ne pouvez pas tenter. Vous ne tentez pas. Le roi Mohamed, si tu rêves que tu imposes les gens, ça veut dire que tu as les dons spirituels. C'est en train de se révéler. Il y en a parmi vous aussi, vos dons sont en train de se réveiller. Ça dormait depuis. Depuis 20 ans, tu crois que tu n'es rien. Alors que tu as les dons de guérison. Tu as aussi le don d'argent. Karine, tu envoies ta photo à la représentante de Côte d'Ivoire. Ok Elle va m'envoyer ta photo et tu lui envoies les sous. Le lavage en Côte d'Ivoire, c'est 35 000 francs, c'est quoi Tu envoies ta photo, tu envoies ton argent. On va te faire ton lavage. Bonne journée. Allons pointer l'argent, allons pointer, allons chercher l'argent. Les jaloux vont mourir, même pas chercher l'argent. Allons, allons, allons. On m'avance, suivez-moi.